Adam, je suis parti pour 10 minutes pour courir, 10 minutes, j'adore courir, alors euh, je sais pas pourquoi, pourquoi, pourquoi, mais moi je cours 10 minutes, j'aime bien, ça fait des bonheurs, ça fait des bonheurs de courir, c'est trop bien, enfin après, ouais. Ça va être trop bien, moi je vais, calmement, on va se péter les choses, on est les plus forts d'abord